Merci bonjour à tous. Donc Nicolas Kahn, euh, on va vous présenter un peu le, le projet, euh, d'où il est né, ce qui devient et, voilà, et qu'est-ce qui va devenir aussi. Euh, donc je vais commencer par euh, le contexte. Donc le contexte du projet SUPOT, c'est parti d'un besoin local à l'université de Lille 1 à l'époque, maintenant c'est l'université de Lille et euh, il y avait une, une petite plateforme de podcast qui était intégrée dans, dans une web tv et euh, qui n'était pas forcément euh, actuelle ou autre, qui avait besoin d'évoluer et du coup il, on, on cherchait une solution pour rendre visible la production vidéo étudiante, enseignante et pas seulement du service audiovisuel ou de la, de la vidéo institutionnelle et du coup on, on a proposé un lieu de dépôt euh, au sein de l'université euh, pour toute vidéo institutionnelle, personnelle, étudiante, associative et on s'est rendu compte que la production quantitative était importante, que le besoin était réel, et ça a permis de valoriser l'usage de la vidéo dans l'enseignement, mais également d'archiver, de proposer un peu une solution pérenne pour les vidéos pédagogiques produites par et pour l'enseignement. Toujours dans le besoin local, il fallait aussi que certaines fonctionnalités comme l'intégration des vidéos sur sur Moodle ou sur le, le, le site web qui était géré par, par les, un CMS. Et donc, comme l'a dit David, ça a commencé le développement en 2013. La première mise en production de la V1, c'était un an après. Il nous a fallu un an à deux pour, pour imaginer le produit, pas seulement pour le développer, mais pour l'articuler. Et... Euh, on a commencé à en parler un peu autour de nous, il y a, on a senti qu'il y, y avait un besoin, et du coup en décembre 2014, aux journées en STIA, euh, on a présenté le, la, la, la première version euh, lors des journées en STIA. Ah, je crois que c'était dans le coin puisque c'était à Aix. Et donc voilà, c'est donc une origine France garantie, c'est toujours bien de, de rajouter ça. Et euh, depuis, ben, très vite, c'est devenu un projet national, euh, puisqu'en 2015, on a intégré euh, le projet dans le consortium Issue Portail. On a créé un atelier qui s'appelle euh, l'atelier gestion de vidéo. Donc le consortium Issue Portail, c'est euh, actuellement 80 établissements membres et 4 partenaires qui gèrent euh, 7 ateliers. Donc euh, ça va être l'authentification, euh, développement opérationnel, gestion de plateforme et etc. mais également donc l'atelier gestion de vidéo que, dont j'ai la charge qui permet en fait euh, au sein du consortium d'avoir euh, ou de faciliter euh, l'ajout la, de ressources humaines au sein des, des projets, que ce soit des stagiaires, des apprentis, des contractuels, mais également des, des sociétés externes, d'organiser des, des workshops, donc des ateliers autour de la, de la solution. Euh, mais également, euh, donc là, on, le, le 20 et 21 octobre, donc euh, la semaine prochaine, à l'université technologique de Troyes, on organise les premières journées euh, POD. Donc c'est deux jours, le mercredi et le jeudi. Euh, donc il y a 30 personnes inscrites. Donc on a dû limiter euh, et, et frustrer certains qui voulaient participer, mais euh, les, on devait limiter le nombre de personnes face au contexte. Et donc voilà, donc il y a une trentaine de personnes, à peu près 20 établissements qui vont être représentés pour ces premières journées d'échange. Aujourd'hui, les SUPPOD, c'est qu'il y a plus de 45 instances déployées, aussi bien pour les universités majoritairement, mais également des académies, l'académie de Rennes, l'académie de Caen, des instituts, ça peut être le CNAM, ça peut être l'INSERM, qui qui l'ont installé et qui l'utilisent, mais également des ministères comme la DNE ou l'École nationale de la magistrature, donc le ministère de la Justice, qui utilise également en Pod. Et en plus de tout ça, ESUP propose une offre SaaS pour certains dont PC petite Pub comme ça rapidement, qui profitent voilà de cette offre pour pour avoir un lieu d'hébergement de leurs vidéos, que ce soit l'enregistrement de leurs webinaires, de leurs tutoriels. Et enfin, pour le, le contexte, euh, c'est euh, donc des usages euh, très variés autour de la pédagogie principalement, de l'enseignant vers l'étudiant, mais également, c'est un lieu de dépôt de l'étudiant vers l'enseignant. Ça peut être des usages institutionnels, euh, captation de colloques, de conférences, de communication institutionnelle, mais également euh, l'hébergement de, de, pour des vidéos euh, associatives ou de tutoriels, donc, euh, ou des reportages. Je vais laisser la parole à Florent pour... Le Présentation de la plateforme. Alors, sur cette plateforme, euh, elle a été pensée, dès le départ, euh, sur une notion de modularité. Euh, déjà, dans la conception, avec un front-end et un back-end, euh, dédié, donc une interface web euh, sur laquelle les utilisateurs pouvaient se, se rendre euh, le, ils peuvent se rendre le, le plus facilement possible et un back-end qui va permettre justement tout ce qui est lié à l'encodage euh, et aux, aux autres fonctionnalités nécessaires de la plateforme, donc notamment avec la base de données, euh, la notion d'index euh, d'indexation avec la, la base Elasticsearch. Et donc la possibilité d'avoir des encodages, des encodages déportés, de pouvoir faire de la montée en charge également en multipliant le nombre de serveurs d'encodage. Mais également sur la notion de live avec des serveurs dédiés, RTMP permettant la gestion des lives, la recherche et l'interface graphique. Alors, parmi les euh, nombreuses fonctionnalités, on a essayé d'en sortir euh, quelques unes euh, pour que ce soit le plus simple euh, dans, le, dans le discours qu'on pouvait tenir aujourd'hui. Euh, pod euh, sub-pod, se veut être un, un YouTube universitaire. Alors on entend par YouTube universitaire, euh, non pas la, la marque en tant que telle, euh, mais la capacité pour tout un chacun, euh, vos enseignants, vos collègues administratifs, euh, techniques, euh, mais également les, les étudiants, si, si vous souhaitez que les étudiants puissent déposer euh, des vidéos, euh, faire en sorte que l'ensemble de ces usagers de nos établissements puissent encoder et transcrire les vidéos, donc euh, réaliser des sous-titres euh, directement euh, depuis la plateforme. C'est une plateforme qui se veut être une, une plateforme de, de vidéos à la demande. Euh, donc une fois que les vidéos sont déposées par, par les enseignants ou par les étudiants, euh, bah, chacun peut prendre des notes individuelles euh, ou collectives euh, sur chacune des vidéos, apporter des commentaires, euh, avoir des listes de lecture personnalisées ou partagées, de pouvoir chapitrer ces fameuses vidéos et les enrichir avec des éléments d'incrustation, des, des supports euh, complémentaires. La plateforme également se veut euh, interopérable. Euh, donc le principe, comme l'a dit euh, Nicolas au tout début de la, de la présentation, euh, c'était de pouvoir euh, faire en sorte que cette plateforme et les vidéos puissent être intégrées directement dans d'autres plateformes, notamment des LMS comme Moodle, euh, mais également pouvoir euh, s'intégrer euh, avec des, des box de captation. Donc j'imagine bien que pendant toute cette période de confinement, euh, vous avez dans vos établissements équipé vos amphis. Et je pense que voilà, on a une grosse majorité à, à l'avoir fait. Euh, sur l'Université Polytechnique de France, nous avons déployé des, des, des environnements de type extron et euh, avons fait le nécessaire pour avoir l'envoi le, du live euh, et la récupération euh, directement depuis ces plateformes extron euh, basées dans nos différents amphithéâtres euh, et euh, les récupérer directement à partir euh, de, de pods et, euh, et, et les revendiquer euh, directement par, euh, par les enseignants. Nous avons également mis en place sur Valenciennes et dans d'autres établissements, et je pense en particulier au travail qui a été réalisé par notre collègue de Montpellier, Loïc Bonavent autour de l'intégration de BigBlueButton au sein de la plateforme Subpod, notamment par la récupération des vidéos qui sont proposées dans la plateforme BigBlueButton, et il a également mis en place un système de création de live à la demande, donc un enseignant a la possibilité, dès lors qu'il se connecte sur BigBlueButton, de pouvoir créer un live automatique et le proposer à ses étudiants dans le cadre de séminaires, de conférences, etc. Alors on sait également que des collègues de Marseille, si je ne dis pas de bêtises, ont développé un petit connecteur Zoom permettant de récupérer automatiquement les vidéos qui étaient également proposées dans le cadre de Zoom. Enfin, euh, la dernière fonctionnalité qu'on souhaitait mettre en avant avec Nicolas, c'était la fonctionnalité de live, avec la, la possibilité, dans cette notion de live, que, que vous avez peut-être euh, utilisée notamment dans le cadre des e-subdés, des, des, des, des e euh, mais, mais pas que, euh, la possibilité d'intégrer des chats. Euh, typiquement, donc sur l'Université Polytechnique de France, on intégrait directement le chat... De BigBlueButton dans la page de live, ce qui permettait en fait à l'enseignant directement d'avoir les questions et de répondre en direct à ses étudiants. Cette plateforme, euh, dont on voit ici la, la copie d'écran de, de, de la page d'accueil euh, de la plateforme e de, de Lille, euh, donc avec les, les couleurs de, de nos collègues de, de Lille, euh, se veut totalement personnalisable, donc totalement customisable, avec vos logos, avec vos couleurs. Euh, elle se veut multilingue, elle se veut accessible, et on verra par la suite euh, qu'on qu veut aller encore plus loin dans la notion d'accessibilité. Et on l'a dit tout à l'heure, interopérable avec les LMS et euh, différents outils, de de, de, de produits de, de classe virtuelle, comme Big Blue Button. Ce projet se veut également euh, un projet communautaire. Oui, tout à fait. Et du coup, dans, dans la communauté, euh, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un, un comité de pilotage qui a été créé, c'est-à-dire que euh, c'est plus euh, moi qui décide de tout dans, dans la plateforme, bien au contraire, euh, mais une dizaine de personnes qui se réunissent à peu près euh, tous les deux mois, ça représente six établissements et, et du coup le but de ce comité de pilotage, c'est donner les orientations du projet. Il y a une dizaine d'établissements contributeurs. On l'a dit, il y a Montpellier pour BBB, mais il y a également Strasbourg pour certains plugins, etc. Donc j'en passe, je ne vais pas tous les, les citer. Euh, je marque en dessous qu'il y a une vingtaine euh, d'établissements participant activement. Oui, c'est euh, un peu le, le noyau dur ceux qui viennent aux journées, aux workshops, aux ateliers, etc., qui, qui animent également euh, les, les canaux Rocket Chat. Euh, donc ça, c'est très important. Je l'ai dit également, plus de 45 instances déployées, euh, mais c'est également des espaces d'échange et de communication avec deux canaux Rocket Chat, un pour euh, un plus généraliste et un technique, euh, une liste de diffusion aussi qui a été créée, euh, mais également un, un wiki pour héberger tout, un, toute la documentation et un espace de travail collaboratif sur euh, OAE. Mais pour euh, mettre tout ça, bah, il a failli investir, il a fallu mettre en place tout un ensemble de, de, de, de, de préceptes pour permettre à la communauté de pouvoir contribuer, de pouvoir s'investir euh, et de lui donner envie de, de s'investir et de participer au projet. Ça a été bah, expliquer euh, comment se passait le développement, comment on l'a ouvert, comment on l'a décidé. Donc euh, j'ai mis un schéma de principe euh, basé un peu sur Gitflow avec euh, comment on nomme les branches, comment on peut faire euh, des propositions de contributions. Euh, donc la contribution se fait par euh, pull request cross repo donc ça permet comme ça à chacun d'avoir de, de, une copie euh, du pod et de pouvoir proposer ses euh, modifications. À chaque demande de modification ou d'insertion de code, il y a au minimum deux développeurs qui doivent faire une review et approuver cette review. Il y a tout un ensemble d'outils, Blake, Flake, etc., donc, qui portent un peu des noms, mais qui permettent de, de respecter tout un ensemble de, de, de, de styles de développement. Et euh, enfin, il y a tout un ensemble de tests unitaires, tests fonctionnels, tests de couverture qui ont été mis en place avec un CI, qui permet comme ça de, de, de pouvoir éviter les régressions, de pouvoir toujours proposer aux établissements des, euh, des, des nouvelles versions encore plus abouties, plus performantes. Mais la contribution c'est également aussi de la documentation, euh, c'est pas forcément que du développement, que du code, c'est d'avoir un wiki qui permet euh, à toute personne de la fédération Renater de, de pouvoir contribuer dessus et de pouvoir proposer également euh, des, des issues, des, des bugs fixes euh, ou autre, c'est-à-dire en fait ils peuvent remonter via les issues des, des problèmes de fonctionnement. Voilà donc c'est ça la communauté et c'est ça qu'on voulait souligner. Maintenant on va vous parler un peu des, des stats et usages. Alors sur cette partie de statut usage, on ne va pas venir sur le nombre de, de vues de chacune de nos vidéos, bon, sinon ça risque de, de prendre un peu de temps et notre collègue Benjamin va nous en vouloir et, et on va être obligé de faire de la Zumba avec lui, euh, donc ça ne va pas être forcément évident. Euh, là, notre intérêt, c'est surtout de montrer euh, la, la, la prise en compte, l'appropriation la, de nos collègues euh, pendant les, les périodes de confinement. Donc on, on vous propose deux, deux graphiques, un euh, de l'Université de Lille et un de l'Université euh, de Polytechnique de euh, france euh, où on voit en fait trois euh, pics trois éléments de, de, de, de gestion que nous retrouvons euh, avec les petites accolades présentes en ouf, où on voit le nombre de vidéos euh, postées sur la plateforme pod euh, avec une forte corrélation avec les différents confinements qu'on a connus donc au mois de mars 2020, euh, octobre-novembre 2020 et euh, sur le début d'année 2021 2021. On retrouve exactement euh, les, les mêmes pics avec euh, bien évidemment euh, des effets d'échelle entre nos deux établissements. Et euh, on remarque euh, aussi que les durées des vidéos postées... Euh, ont énormément euh, évolué, euh, notamment sur les deux derniers confinements. Nous étions plutôt sur des vidéos euh, courtes de type petit tuto, de quelques dizaines de minutes grand maximum, euh, voire quelques minutes euh, euh, dans, le, dans le premier confinement, et on est arrivé sur le deuxième et le troisième confinement sur des vidéos qui sont beaucoup plus longues, euh, donc avec des, des cours qui sont totalement retransmis et qui sont euh, déposés euh, par la suite sur la plateforme POD. Alors on a une, une toute petite petite euh, euh, toute, toute, toute, toute barre à la fin pour montrer que même si le retour en présentiel s'est opéré au sein de nos établissements, on continue de déposer des vidéos et de se servir de ces vidéos-là et donc le côté obligation du passage numérique du contexte sanitaire est toujours présent aujourd'hui. Alors Parmi les usages, bah, les cours en ligne, euh, les cours en direct, avec euh, par exemple, pour le, le cas euh, de l'Université de Lille, euh, des, euh, des lives avec plus de 1500 étudiants, euh, notamment dans le cadre des PASSES, ou des webinaires comme les e sub avec intégration de chat, ou au sein de l'Université Polytechnique de france la mise en place des AG, de colloques, de, de, de, de séminaires, euh, qui étaient euh, suivis par euh, des personnes internes à l'établissement ou euh, totalement euh, externes. Nicolas et donc, ben, suite à ça, il y, a, il y a eu pas mal de, de, de propositions d'évolution des, des axes, etc. Et euh, du coup, on a déposé un, une réponse à l'appel à projet euh, de France Relance, donc déposé par l'Université de Lille en partenariat avec le consortium et supportail, pour France Relance auprès de l'ITN2, donc sur les, les, les, les plateformes numériques. Euh, sur cet appel à projet, le pilotage est, est, est confié au comité de, de pilotage du projet SUPOD. Donc, c'est un calendrier de, de 18 mois qui va de fin 2021 à début de 2023. Donc, euh, ça correspond à ce que présentait Mehdi euh, avant-hier. Et, euh, et nous, on l'a axé sur euh, ce, cette réponse à l'appel à projet. Là, on l'a axé sur trois périmètres l'accessibilité, l'interopérabilité et la dette technique. Au niveau de l'accessibilité, on souhaite travailler sur la transcription automatique des vidéos, sur l'amélioration, c'est une fonctionnalité qui a deux ans, et une piste qu'on souhaite maintenir et sur laquelle on souhaite continuer de travailler. Puisque actuellement, dans POD, on utilise un outil qui est proposé par Mozilla qui s'appelle Deep Speech pour transcrire la vidéo à partir de la bande sonore de la vidéo postée et euh, proposer une première, euh, une première version des sous-titres. On a remarqué que, euh, bon, selon la qualité de la vidéo, la durée ou autre, les sous-titres étaient perfectibles. Donc on a une interface de, de correction. Euh, un des premiers axes, c'est l'amélioration de cette interface de, de correction pour faciliter le, le sous-titrage et, euh, et, et la rapidité de, de correction du sous-titrage. Et euh, proposer euh, le, le sous-titrage fidèle au discours à speech pour qu'ils apprenne et qui s'améliore et ainsi créer une boucle de plus on va sous-titrer, plus on va améliorer et bien sûr plus la transcription automatique sera améliorée, etc. Donc ça c'est un premier axe qu'on a, qu a déposé et qui a été accepté. Mais après on veut aller encore plus loin puisqu'on aimerait aussi sous-titrer les directs donc ça on sait que certains outils le font, notamment Big Blue Button aussi propose, etc. Donc nous aussi on, on s'est dit pourquoi pas le, le mettre en place. Euh, L'audit d'accessibilité, on, on a travaillé euh, énormément dessus, notamment, ben, là aussi, euh, je voudrais remercier euh, l'université euh, Nice-Côte d'Azur, puisqu'il y a une personne de chez eux qui, euh, qui travaille euh, et qui contribue énormément sur le volet accessibilité de la plateforme. Euh, après, pourquoi pas automatiser aussi la traduction des transcriptions. Donc là, on pourrait proposer du sous-titre multilingue, euh, ajouter des player qui permettraient l'audiodescription, euh, et pourquoi pas une fédération de modèles, puisqu'on a vu que chaque établissement a son propre modèle pour sous-titrer, pourquoi pas en proposer un pour pour tout le monde. Ensuite, dans l'interopérabilité, donc euh, Florent a, a remercié Loïc de, de Montpellier pour la mise en place du couplage avec BigBlueButton. On a vu qu'il y avait plein d'axes là aussi, euh, ça permettait le dépôt automatisé des enregistrements, ça permettait un mode webinaire avec l'intégration du direct dans Pod et du chat de BigBlueButton pour automatiser tout ça, donc ça on aimerait l'améliorer, euh, améliorer son automatisation par exemple, mais également l'amélioration du couplage avec Moodle, donc là je tiens à remercier Céline qui de Strasbourg, donc vous voyez qu'on parle d'un projet communautaire, là aussi, hein, Céline a à développer un plugin Moodle euh, qui marche très bien et qui, euh, et qui a beaucoup de remontées positives auprès de la communauté, euh, mais pourquoi pas euh, également améliorer l'usage du LTI euh, dans, dans Pod. Et également, euh, là on travaille actuellement à un web studio, donc c'est euh, une, une fonctionnalité qui existe déjà mais qui est perfectible, donc là on, on propose d'intégrer le, le web studio d'OpenCast, euh, en tout cas on est en, on est en étude de cette intégration au sein de la plateforme. Le troisième volet qui a été déposé, c'est la technique, puisqu'une plateforme, là actuellement, Pod, c'est plus de 60 000 lignes de code à maintenir, donc c'est conséquent, et plus ça évolue, plus il y en a. Alors après, il y en a, ils pourront dire que le Python, c'est verbeux, oui, mais c'est facile à lire. Et du coup, ça nécessite aussi des mises à jour régulières du framework sur lequel est basé Pod, c'est Django. Euh, mais ajoute de nouvelles fonctionnalités en fonction des besoins des établissements. Là, je vais citer l'Université de Lorraine qui propose des live events et des live recordings pour planifier à l'avance les directs et puis les créer à la demande. Et voilà, et en plus, tout un ensemble de maintenance évolutive auprès du player, auprès de, de, de, de tous les composants de la plateforme. Voilà, bah, écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Y a-t-il des questions Une première question Alors je vais. J'en ai une pour Nicolas. En fait, <rire> désolé, c'est toi qui a le micro. Euh, en fait, tu as commencé le projet un petit peu seul dans ton établissement et là maintenant tu es devenu sur un projet communautaire où on a vu plein de contributions d'intégration, de plugins, d'ajout de plugins, etc. Et est-ce que tu as. Maintenant, est-ce que maintenant cette communauté elle a la capacité de reprendre l'intégralité de la solution, même le cœur que tu as commencé à développer il y a quelques années. Et donc est-ce que tu penses, comme on en a discuté avec certains collègues hier, que ça a sécurisé le projet en fait, de, le, de le passer en mode communautaire et qu'il n'y a, euh, a plus que toi qui, qui peux le maintenir Enfin maintenant, ce n'est plus le cas. Mais oui, je, Genre... je parlais justement hier avec euh, Brigitte de l'INP Toulouse, en disant bah, « moi maintenant, si euh, je peux dire demain, bah, j'arrête Pod, je, je vais faire autre chose », euh, parce que ça fait déjà sept ans aussi que je suis dessus, donc euh, bon, il faut euh, voilà, il faut. Et, euh, et l'avantage, c'est que ben, on voit les contributions, on voit qu'il y a, y a pas mal de personnes qui, euh, qui touchent également au cœur de l'application. Et du coup, ça, il y a, y, a, y a une quarantaine d'établissements derrière, il y a, y a plusieurs instances, donc euh, c'est pas un projet qui peut, en tout cas, euh, s'arrêter du jour au lendemain. Et il euh, y a plusieurs, euh, je, je sais qu'il y a plusieurs personnes, même au sein du comité de pilotage qui sont en capacité de, de comprendre et de faire évoluer le, le projet euh, à ma place. Et c'était justement le, le but de cette création, quoi, de ne être tout seul à, à tout choisir. Je tiens à dire que ça a été quand même un sacré investissement pour passer d'un projet euh, tout seul dans ton coin à un projet euh, sur lequel tu peux dire à tout le monde de, de toucher. Bah, déjà ça a accepté de, de, les critiques. Parce que ben, forcément on est, on est seul, on produit du code. Ben, même moi des fois j'arrive à je relis du code que j'ai fait, je fais oula. C'est pas voilà, mais euh, c'est aussi ben, euh, mettre en place des, des flux, des flux de contributions euh, qui, qui des règles. Alors les règles, ben, c'est chiant, il faut les respecter, mais ça évite aussi de, de, de, de, des mauvaises surprises. Merci. Des questions à la salle